Aujourd'hui le 16 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, les actions actives des unités et des tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont vaincu les accumulations de main-d'œuvre et d'équipements militaires des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novoslovskoïs de la République populaire de Luhansk de Dvurekneia, Krakmalnoye Olsana de la région de Kharkov. Jusqu'à 65 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, cinq véhicules et un véhicule de combat grade MLRS ont été détruits. Dans la direction Kranolimanski, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova et Kuzmino de la République Populaire de Luhansk. Plus d'une centaine de militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, quatre camionnettes, un véhicule de combat BM-21 grade MLRS deux obusiers D-20 et un obusier automoteur Vosdika ont été détruits dans cette direction en une journée. Jusqu'à 135 militaires ukrainiens, deux lanceurs du système de lance-roquettes multi trois chars, trois véhicules de combat blindés, huit véhicules. Deux obusiers des 20 ont été détruits au cours d'opérations offensives et de tirs d'artillerie du groupe sud de force dans la direction de Donetsk et des 30 l'obusier automoteur Vosdika, ainsi que le radar de batterie en TPQ-50 de fabrication américaine. En outre, un dépôt de munitions de la 54e Brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Verknekamanskoye dans la République Populaire de Donetsk. Dans les directions site Donetsk et Zaporizhia, des tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont touché des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda et de Prochistovka de la République Populaire de Donetsk. Les pertes ennemies dans cette zone par jour se sont élevées à plus de 55 militaires ukrainiens tués et blessés, quatre véhicules de combat blindés, deux véhicules ainsi que des obusiers des 20 et des 30 Dans la direction de Kerson, à la suite d'un combat de contre-batterie, les éléments suivants ont été détruits en une journée, l'obusier automoteur Akatsia et l'obusier Mstabe. En outre, dans la zone de la ville de Kerson, les colonies de Duchani et Berislav, quatre dépôts de munitions des 123e et 126e Brigades de Défense Territoriale ont été touchés. Pendant la journée, l'aviation la de l'armée, les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont frappé les postes de commandement de la 36e brigade de marine des forces armées de l'Ukraine près du village d'Avdivka, la 72e mécanisée brigade des forces armées ukrainiennes près du village de Gleborokneya, la 102e brigade de défense territoriale dans la zone du village de Malinovka de la République populaire de Donetsk, ainsi que 92 unités d'artillerie en position de tir, effectifs et équipements militaires dans 118 arrondissements. Un stockage de carburant et de lubrifiant pour le matériel militaire des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la ville de Poltava. Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un hélicoptère militaire de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Doroshovka, dans la région de Kharkiv. En outre, quatre roquettes du système de lance-roquettes multiples Imar ont été interceptées au cours de la journée et un véhicule aérien sans pilote ukrainien ont été détruits dans les zones D. Colonie de Stelmakovka, Zovknevo de la République Populaire de Lugansk, Oleksandrivka, Novomayorskoa, Vladimirovka du Donetsk République Populaire, Konovalova, Yablokovo de la région de Zaporozhye, Kalanchak, région de Kasson et Kislovka, région de Kharkov. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 385 avions, 209 hélicoptères, 3152 véhicules aériens sans pilote, 404 systèmes de missiles antiaériens. 7.891 chars et autres véhicules blindés de combat, 1.024 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4.111 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8.407 unités de véhicules militaires spéciaux.